Vous êtes prêts Oui Top Combien de nouvelles formations ont été créées par Ségos cette année Euh, 107 107 formations, bravo Et que deviendront celles qui remporteront le plus de succès Le best. Tout à fait Et savez-vous comment ces formations sont imaginées et élaborées Non Bon, la réponse en images. Chez Ségos, la conception des formations est assurée par des experts. L'expert est en permanence connecté à son environnement et se nourrit de toutes les informations qui lui parviennent pour faire émerger des idées de formation. Dès lors, il commence à en parler à ses interlocuteurs et à ses clients. Quand l'idée est retenue, il se met au travail en se posant les bonnes questions. Quel programme pour cette formation Quel déroulé Quelle pédagogie Quelle durée Quelle modalité Pour l'aider, notre expert peut s'appuyer sur ses interlocuteurs ségos et sur une équipe dédiée. C'est ainsi que sont apparues des formations SEGOS devenues aujourd'hui des BEST. Et chaque année, l'aventure continue pour que vous puissiez vous former sur les dernières tendances de votre métier. Pour découvrir toutes les nouveautés de cette année, rendez-vous sur segos.fr.